Et voilà, Clara a grandi. <rire> Maman Oui, Clara. Viens, dans la poussette. Je veux rentrer à la maison. Oui, on va rentrer. J'ai joué avec... au parc. Tu as joué au parc Dans mon petit parc. Ah Allez, viens, Clara. Tu montes dans la voiture ah, oui, maman. Vas-y, rentre. <rire> voilà. Allez, ma Oui, la voiture. La voiture, la voiture. C'est cool, hein, la voiture. Oui. <rire> Une maison bah oui, bah tu le sais. Tu le sais que c'est la maison. Là. Allez, hop. Mais toi, t'es pas ma maman Bah si. Bah non Bah si. Bah non Bah pourquoi non Pépé, je vrai. Pareil, je peux là. Bah oui, mais je suis ta maman maintenant. Pourquoi il, il, il m'a donné à toi Parce qu'il voulait pas de toi. Il ne oh. t'aimait pas toi. Oh. Et moi je t'aime. Oh. On n'arrive pas à monter. <rire> Parce que toi t'es encore trop petite en plus. Allez Ah, ah. Oui, on a réussi Bravo mon cœur Allez vas-y Je veux faire ma chambre Attends moi je veux aller dans mon lit aller dans ton lit <rire> Allez <tu vois> <rire> Maman? Oui. Quand je serai plus grande, ça sera ça mon Non. Viens là. Je vais t'expliquer. Après, on va enlever tous tes jouets de bébé parce que tu n'en voudras plus. Ah. Tu comprends? Allez, couche-toi. Ah oui? Tu veux l'essayer? Oui. Viens dans mes bras. Quelque ouais. chose du J'y arrive euh, Bon, euh, bah vas-y chérie, bah tu peux te coucher, et... mais pas dans ce lit là, hein, dans l'autre lit parce que t'es encore trop petite. Allez, si tu veux te reposer, tu peux. moi je prépare le dîner. Voilà. Je mets ça au four. Voilà. Chérie, à table Attends, maman Attends, fille. Maman, est-ce que je fais à la crèche Euh... Non C'est pas aujourd'hui la crèche, hein Ah, c'est demain <rire> Je sais pas, on va voir Allez, tu viens C'est C'est bien Tu veux le dessert Oui, le dessert Le dessert Le dessert hein Vas-y, mange le dessert Pas de piscine Bah non, t'as trop petite et donc y a, maman elle l'a recouvert oh, on a une piscine on ah oui une piscine allez viens mon cœur va manger ouais, ah bah oui les pommes cakes c'est trop bon allez viens mon petit coeur. As aller se coucher non on va aller se baigner <rire> ouais, je maman Vas-y habille-toi Allez c'est parti Youhou Voilà Moi je suis prête alors il faut enlever ton. Ouais, je vais t'aider à enlever ton ton truc pour pouvoir marcher. Hop. Vas-y, je te tiens. Voilà. Eh bien, je te porte dans la piscine. Ah bah t'es déjà dedans. <rire> <rire> cotine. Vas-y, regarde, maman va essayer quelque chose. Wouhou! Bébé aussi, bébé aussi. Ah Vas-y, je vais te porter jusqu'en haut parce que tu sais pas marcher. C'est dur? Viens là. Je vais te jeter dans l'eau. T'es prête? Vas-y. Oui bébé tout seul. Vas-y. Sans personne à côté. Sans personne à côté du bébé. Ouh. <rire> C'est cool la piscine. Hein tu t'amuses? Je suis cachée. Oh, t'es trouvée. Allez, respire. Il va falloir se laver les cheveux, du coup. <rire> Pourquoi tu rates pas la voiture dans le garage? Ah, parce que c'est pas grave. Je veux qu'on aille faire la fête ouais. Allez viens Ah je vais te porter On va se faire pas se laver les cheveux maintenant bébé mais, mais vieux parents, Allez viens Mais on parle plus de quand tu étais bébé Parce que maintenant t'es une oui. grande fille Merci, Allez vas-y je vais préparer tes affaires. Tiens, je vais t'aider à les mettre. Ça toi, t'es prête oui, pour mon pocalant, maman. Voilà. Allez. Le haut. Puis, il faut enlever la bouée, hein Voilà. Allez, enlève la bouée. On y va. Voilà. Allez, un maman. Bah, tu maman. Bah oui. Moula, t'es malade, mon coeur? Non. Bah si je t'entends renifler. Pas malade. Hé <rire> hé, si t'es malade. <rire> je l'entends. T'inquiète, maman aussi elle est malade. Allez, on y va, mon cœur T'es en bas Clara Clara, t'es dans la voiture Clara Ah, allez, viens, mon cœur. On va monter dans la voiture. Ça, on va danser, on va faire la fête. Youhou Je crois que tu vas t'amuser. Euh, oui. Maman, c'est ma maman. Bah oui, c'est logique. Et bon, on parle plus de ça, d'accord? Allez, oui, maman, on va faire la fête. Eh, viens, vite! De Clara allez, mis, maman. allez on fait la fête mon coeur y va 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant on va faire à l'envers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais Let's go Ah ça se re... Ah, ah, ah, ah. T'es pas tombé Hé, <rire> t'es tombé, c'est pas grave. Maman, qui allait tomber <rire> <rire> J'ai été chercher. Allez, viens. Attends la Voiture On repart dans la voiture, let's go Arrête de renifler, c'est pas bon. Arrête, je t'ai dit, coquille. <rire> non, ça, c'était faux. Cochon. Cochon, tu fais le cochon <rire> Maman, elle va... Elle se coucher Bah oui. Oh, oui. Maman, elle va recouvrir. Maman, on va voir si ça nous tient. mon premier jour d'école. <rire> Allez, dou, allez, allez, allez. Allez, tu vas te laver? Ma maman tu me réveilles pas. D'accord, c'est le bébé qui fait tout seul. Mais ça, c'est pas maman. allez je me change voilà j'ai terminé moi je suis prête je me suis bien lavé les cheveux j'ai juste tout enlevé ma coiffeur parce que sinon ça va me gêner Voilà. Ah, ça fait du bien de détacher ses beaux cheveux. J'ai vu où tu es. Tu te laves Ah, <rire> trop belle. Allez, tiens, je te donne le bibi du lait pour la fin de la journée. le bibi de lait bibi ouais, bibi euh, <rire> maman oui tu sais quoi la télé, on ne c'est les beaux lapins. Tu sais. tu sais que j'aimerais en hein? la ah tu vas la pas oui et ben on verra si on peut t'en acheter un hein. ouais. Oui, on verra. D'accord Allez, bonne nuit mon cœur. Allez, à mon tour.